Y'a yep les potes, vous avez bien quoi. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et après l'intro de la nucléaire d'hier que j'ai fait en veste comme si je n'avais pas de chauffage et comme si la YouTube monnaie n'était pas assez conséquente pour payer mes factures EDF, aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo avec capuche, capuche, capuche, capuche du traillard de mon gars, la capuche, bon je pense que vous savez ce que représente la capuche, la capuche représente le fait d'être dans un cocon, tu vois, tout est dans ta tête, tout se passe dans ton champ de vision comme ça mec, et c'est réellement l'accessoire du du tryhard d'ultime en plus bien entendu de la position qui consiste quand tu joues sur console à poser tes coudes sur les genoux en général quand t'as posé les coudes sur les genoux c'est soit pour jouer une lane soit pour te tarte ton petit cousin sur fifa parce qu'il faisait trop le malin bon bah en l'occurrence moi j'ai décidé d'aller tarter des gens sur modern warfare 3 après vous avoir fait du mw2 et du black ops 1 je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeux plus adaptés pour le tryhard que modern warfare 3 donc c'est parti Domination. ouais ouais ouais let's go Allez. Bon, bonjour monsieur, c'est comme ça qu'on démarre, hein. Ça va ou quoi Tranquille les mecs Bon, du coup, on se retrouve sur le MW3. Alors attendez, le son est peut-être un poil fort, je vais juste l'abaisser un petit peu. Hop, bon voilà, je pense que ça devrait être un peu mieux. Alors voilà, c'est encore la version PC de MW3. C'est le Plutonium IW6X. Bref, j'en ai marre de toute façon, leur IW4X, 6X, 14X, tout ça machin. Vous me cassez les couilles Moi je veux juste jouer au jeu Moi je veux juste jouer au jeu de manière correcte, ok Donc je me casse pas la tête avec vos noms bizarres. Et. Le seul petit truc qui est vraiment chiant dans cette version d'IW6X, en tout cas je ne l'ai pas trouvé, alors c'est peut-être possible, hein, parce que bon, Zach, sachez que dès que je dois configurer quoi que ce soit en termes de réglage, ça me fait mal à la tête parce que je suis complètement simplet. Oups Attends, attends, attends, Forcément, c'est quelqu'un au top. Non, c'était quelqu'un juste en dessous. Donc, j'ai pas trouvé euh, I ilokie ni teammates. Oui, bah, gros, y en a un en 17-3 avec toi, quand même. Bah, let's go lancer, t'inquiète. Alors, euh, du coup, euh, moi, je n'ai pas trouvé où changé euh, mon... Euh, comment s'appelle Le FOV. Donc, euh, du coup, je suis en FOV super rapproché à l'époque. Et quand t'es passé un peu, tu vois, en PC gamer de l'élite, mes couilles, bah... Ok, petit tir longue distance. Attention, un autre, peut-être On va essayer d'aller prendre ça, Regardez sécurisant, hop personne pour nous conteste, ok c'est super, quand t'es passé en super FOV player mes couilles, et bah forcément du coup tu te sens euh, un petit peu zoomé, genre là, là, le jeu je le vois putain de zoomé, mes yeux ne sont plus habitués à ça, mais d'ailleurs en parlant de yeux qui sont plus, sont plus habitués, c'est un truc de ouf, comment l'être humain s'adapte à l'environnement qu'il a, hashtag analyse, Alors, attends. Bon, voilà, le petit triple a kill directement Merde, j'ai raté la porte Hop là, la porte, c'est bon Ok, attends, il y a quelqu'un qui m'attend Mais j'ai tous mes bonus de spécialiste Quand je dis ça, c'est par rapport à la vidéo que j'ai sortie hier Donc la vidéo que j'ai sortie hier où on parle Des meilleurs montages de l'histoire de Call of Duty hein. D'ailleurs, je crois que vos retours sont assez bons dessus Vous savez pourquoi je dis je crois Parce qu'au moment où je tourne Cette vidéo-là, bah, la vidéo n'est même pas encore sortie Donc je, je les ai pas à vos retours. Là, concrètement, je suis un menteur, je suis le roi des menteurs Zach le menteur, Zach qui... Zach qui vous ment et qui fait genre euh, ouais voilà euh, merci pour vos retours pour la vidéo je crois qu'ils sont bien Alors, en vrai je sais que la vidéo c'est de la frappe donc j'en doute pas et là je veux en venir c'est quand je regarde des montages des effets et des choses qui étaient appliquées dans Dossier call of duty ou sur d'anciens trucs qu'on a vu sur youtube à l'époque je trouvais ça magnifique et dix ans après, ça me pique les yeux. Quand je dis ça, je pense notamment, par exemple, aux color correction. Vous, vous vous rappelez les color correction, les petites corrections de couleurs que les gens appliquaient sur l'image pour rendre ça plus joli Bah, par exemple, sur le montage dont je vous avais parlé de Gotaga, là, le black comme ça et tout ça, tu regardes la color correction dix ans plus tard, mon gars, elle te pique les yeux, t'es là, la... mais c'est quoi, ça, l'image est dégueulasse Mais à l'époque, ça nous choquait pas. À l'époque, on trouvait ça joli, on trouvait ça même assez On trouvait ça stylé, donc on va pas... Ce n'est pas ça qui crachera dans la soupe. I'm not gonna cracher dans la soupe, tu vois. Donc, euh, c'est assez drôle de, se, de voir l'œil comme ça s'adapter. à l'heure actuelle, moi, cette POV, je la trouve. Ah, euh, cette POV, cette petite, ce petit FOV, je le trouve beaucoup trop proche. Bon, en tout cas, on est sur MW3, ça me fait plaisir, hein, Le petit. Euh, le digne successeur de Modern Warfare 2. Attends. Oh, ça tente, ça tente, ça tente. Je suis en 13-4, là, ça se passe plutôt bien, mais il y a du monde, je le sais. N'est-il pas, monsieur Blade Runner N'est-il pas, monsieur Karl mes couilles Oh, attends, attends, on shoot, hop, il bouge pas en plus. Ah non Ah, il est actif, mais je suis trop con Je pensais que j'avais le temps parce qu'il jouait pas <rire> Je suis trop bête, putain C'est bon, on a réussi à prendre la deuxième point, on est bien. <rire> je me suis fait avoir... Non, cette petite trilogie en ce moment d'ancien code me fait plaisir. Et je vais bientôt devoir tapiner, là. Je vais bientôt devoir tapiner, encore une fois. Oh, ça me saoule de devoir dire... Que... Let's go, ça me saoule de... NON, je voulais le troisième Ça me saoule de devoir dire quand je, devais... quand je vais devoir tapiner. Parce que là, je vais vous faire une vidéo sur d'autres anciens codes. Comme je vous l'ai dit, là, on va... on va être dans le petit janvier nostalgie. On va appeler ça le janvier nostalgie. C'est bon, toi, avec ton sniper, mes couilles. Oula, mon shoot, mon shoot, mon shoot, mon shoot, mon shoot. Attends, attends, attends, attends, attends. Regarde, voilà, petite grenade. Vu qu'on est dans le petit janvier nostalgie, et que j'ai plus que le PC pour faire les vidéos je vais devoir tapiner pour un, un gars qui aurait un compte Steam mode avec soir Warfare, ou et Black Ops 3, et euh, peut-être euh, je sais pas, World War 2 aussi, euh, et avec des niveaux si possible, tu vois ce que je veux dire Je vais devoir squatter à des euh, abonnés, alors certains vont dire, ouais mais Zach hein, tu pourrais te payer des trucs, ouais ouais mais bon après c'est pour être niveau 1 frérot, je préfère autant gratter à des abonnés, bon gars, hein. <rire> gratter des comptes à des abonnés On fait ça depuis des années du côté de chez et ça s'est toujours très très bien passé, ça s'est toujours très très bien passé, Oups. attends Avançons, après on switch, je vais pas prendre que la CR, mais par contre je crois, crois qu'on va jouer que Terminal aujourd'hui. J'avoue que j'aurais préféré jouer Arcaden, mais pour le coup, quand euh, t'es sur IWC6X, alors là, là, euh, je, bon, je peux comprendre qu'il n'y ait pas grand monde parce que il est euh, que... Il est 14h39 si vous voulez tout savoir au moment où j'enregistre cette vidéo. Oups, j'ai fait un message. Je me dégage. Dégage, monsieur, n'essaye pas les dropshots, tout ça, je m'allonge, mon ombril touche le sol et tout. Eh oh, doucement, monsieur, doucement, s'il vous plaît. Euh, Zach, il sait, euh, il connaît, il connaît. Moi aussi, je me suis allongé, j'ai mis des drop dropshots à des gamins dans des LAN à Montpellier en 2011. Donc, euh, je connais mon sujet, OK On... Tu sais ce qu'on dit Sur le vieux singe et la grimace. Alors, en ce moment, les euh, serveurs de ce jeu, donc de IW euh, machin les x ne sont pas très très pleins, c'est un peu galère à choper des parties, donc je pourrais pas vous faire des parties sur d'autres maps pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas assez de monde sur le jeu pour vous proposer autre chose. Là je crois qu'il n'y avait que deux parties pleines, donc c'est un peu triste de voir des jeux iconiques mourir petit à petit et là je suis en train de penser à un truc, c'est que je sais, je sais que certains vieux OG ont dû vivre ça mais le jour où on va apprendre, parce qu'un jour ça arrivera, je vous le dis, le jour où on va apprendre que Activision va arrêter de s'occuper euh, des serveurs voire même les fermer je pense qu'il y a moyen qu'il y ait petite larmichette qui parte Il y a moyen qu'il y ait petite larmichette qui part. Bon, on va essayer de varier un peu là, maintenant. Il y a moyen qu'il y ait petite larmichette qui part pour tout ce que ces jeux auront représenté chez nous Je peux comprendre. Je peux comprendre. Je crois, d'ailleurs, qu'il y a certains jeux comme ça qui ont subi des choses dans le style. Alors, pas exactement, mais moi, par exemple, j'étais aussi, euh, à l'époque, un fervent suiveur de, de StarCraft de... Starcraft 2, euh, j'étais un suiveur e-sport, c'est comme ça que j'ai découvert euh, l'e-sport, voilà, vous en savez plus sur moi. Genre, je ferai un en libre sur Zach Nani, genre, Je, je, je, je ramènerai quelqu'un pour m'interviewer moi-même. Euh, oui, oui, oui, c'est très très... Fils de pute <rire> C'est très très euh, narcissique, mais je le ferai quand même. Donc, du coup, j'ai commencé l'e-sport avec Starcraft 2, et euh, si j'ai pas de bêtises, ils vont pas fermer Starcraft 2, mais ils arrêtent de s'en occuper total. Alors, les codes... Ils arrêtent de s'en occuper chaque année, mais je sais que ça a fait l'effet euh, d'un arrêt du jeu pour les adeptes de StarCraft. Et ben, le jour où nous, ils vont nous arrêter le jeu sur Call of Duty, ça va me faire mal au cœur Parce que bon, c'est normal, hein, de génération en génération, les gens arrêtent de se transmettre les savoirs. Hein. Ça se trouve, dans quelques années, nos gosses arrêteront de mettre des capotes parce qu'ils auront arrêté de dire à, à leurs gosses à eux d'en foutre. Hein. Reviens petit. Oh non, il est revenu petit et il m'a tarté. <rire> Premier kill. Le truc, c'est que là, il y, y a beaucoup de gens sniper. Et c'est difficile de composer avec beaucoup de gens sniper. Du coup, on va essayer de réfléchir. Regarde. Hop, petite greu. Hop, comme ça. Boum. Non. Nope. Non, ok. Tac. Ok, il y en a un dans le coin, il y en a un qui bouge pas. Hop. <rire> Encore petit <rire> Vous savez que je suis ému parce que ceci, cette vidéo-là, à l'heure actuelle, les mecs, c'est la 56e vidéo que je vous sors euh, sur les deux mois. Et on arrive à la fin de ce... On arrive à la fin de ce mois-ci, hein, euh, de ce deuxième mois-ci. Et on va commencer aussi à envisager un petit peu l'avenir, tu vois. Oh, attends, drone amélioré. Hop. C'est quoi déjà le drone amélioré Hop. Voilà, Merci. On arrive à la fin de ces deux mois de vidéos très très intenses. Je tenais à dire que j'en étais très fier, que je suis très très content du suivi que vous m'avez assuré. Hop là, magnifique Parfait Parfait Je suis très content du suivi que vous m'avez assuré sur ces deux mois et franchement, je ne peux que vous répéter mon bonheur concernant ces derniers. La chaîne YouTube a pris une activité de ouf, la chaîne Twitch de ouf aussi. 38-15, ça va, c'est pas non plus immonde comme gameplay. On va continuer à jouer un peu. Vas-y, vas-y, je, je vous redonne, je vous redonne à manger, vas-y. Je sais pas si je finis tout le match à mort parce qu'ils sont assez longs, mais on va jouer un peu. Regardez, j'ai sorti la type 95. Mais oui, l'Estonie m'a donné beaucoup de choses, m'a rappris beaucoup de choses. Attends. Votre soutien aussi et pouvoir envisager des projets avec euh, votre aide et puis également, si, euh, si Dieu le veut, hein, bien entendu, et bah ben, ça me fait super... Wesh oui, je... Depuis quand ça met pas de one cette arme Ça me fait super chaud au cœur. pas il me semblait que la Type 94 c'était machine à one. Là je suis là, je mets des trois rafales mon gars, what the fuck Attends. Ça c'est l'arme qui one que chez les autres ça. Oui bon, tu veux pas être plus prévisible toi, monsieur, t'es prévisible comme jamais, comment ça, tu viens à l'endroit où je sais que tu vas venir, what the fuck Un petit peu de surprise là, moi aussi, surprenez-moi, surprenez-moi. On dirait le coffret Scorpio. <rire> ça va, je rigole. Donc non, gros gros, SO à vous, et euh, vous inquiétez pas, hein, le rythme restera sensiblement le même en fait, hein. on va même pas euh, commencer à insister. Mais tu cannes jamais, je suis trop nul. Mon shoot est absolument calamiteux. Mais c'est grave d'avoir un shoot aussi naze Zach est mauvais, what the fuck Le rythme va rester à peu près pareil, hein. Voilà, voilà, c'est un peu envoyer du sale, je l'ai dit, je l'ai dit. Je vais essayer d'envoyer 20 à 25 vidéos dans le mois, comme ça vous serez pas trop trop dépaysés. Pas besoin... Pourquoi tu joues type 95 et pourquoi pas, cousin Pourquoi pas, monsieur Pourquoi J'ai bien le droit de le faire. C'est un truc de ouf. Moi, dans ma tête, elle tuait elle, elle, elle tue beaucoup plus vite que ça. Hein. Mais tu sais que là, j'ai des souvenirs d'enfance de, qui sont trahis, très concrètement. Je me sens trahi. En plus, il me dit pourquoi tu joues le type 95, il joue le type 95, le type 95 chien Reviens, reviens, reviens, reviens, petit. En fait, elle tirait des rafales, mais en triangle. Oh mon truc des calamiteux. <rire> donc oui, va à 25 vidéos dans le mois, histoire de pas trop vous dépayser. J'ai pris un monteur à plein temps, de toute manière. Donc le rythme de travail sera obligatoirement... Et levé, allez viens l'autre. Là je veux tuer Lozia parce qu'il sait il sait qui je suis. Genre à chaque fois que je rentre dans des petites parties comme ça sur des lobbies modés ils arrivent et font oh 5 Ouais bah oui c'est Zani cousin le vrai, le vrai, moi je viens et j'ai mon pseudo sur Black Ops Cold War aussi, Zack Nani, mon gars. C'est pas comme sur PlayStation où j'étais obligé de m'appeler, on a pris mon Blaze et... Euh... <rire> et avoir des gens qui se travestissaient avec mon pseudo à moi. là. Hey, depuis 2013, il y a des mecs, il y a un mec en 2013, vraiment. Genre, genre j'avais pas encore fait une seule game sur PS3, j'allais faire une LAN. Le mec, il est venu, il a pris un pseudo Zach Nani, Zach Nani sans I, Zach Nani avec un Z, Zach Nani avec... Euh... Oh là là, mais l'enfer, j'ai mis quatre rafales avec un N, avec deux A, avec deux bits, la vie de ma mère, je n'avais pas réussi à récupérer mon pseudo. Let's go, le headshot Et faut savoir que ce mec, à l'heure actuelle, je le déteste. Hein, parce qu'en plus, il y a toujours des abonnés, ils se tiennent pas trop au courant des choses. Et ils arrivent sur mon stream. Et là, vraiment, les streams, vraiment, les streams Twitch, c'est devenu des FAQ euh, perpétuels. Alors, c'est normal, ça fait aussi partie de la chose, tu vois, le, le contact avec la communauté. Mais il y en a au niveau de pas se tenir au courant, c'est vraiment, ça me fume. Il hein. y en a vraiment, ça fait plus de deux mois, je suis sur PC, ils viennent me faire Oh, t'es sur PC maintenant Tu joues à la manette Cous Tu joues à la manette, le cous Vraiment, ça me fume, ils se tiennent pas du tout au courant, gros. <rire> Twitch, c'est vraiment devenu le réceptacle des questions de, de, de, en tout genre ça me fume... Spider Cochon Spider Cochon. Il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut jouer à la type Bien sûr que non. C'est un cochon. En garde, Spider Zack est là. Et bah voilà j'ai enfin trouvé quelqu'un De toute manière, la game, c'est devenu du 3v3. Donc, je vais tranquillement attendre ma prochaine mort et euh, gentiment rester là. Tiens, on va la rusher dedans. On va la rusher dans le lard. Viens, viens, petit. On va encore prendre le kill. Oh là là Il y a le troisième, il y a le troisième. Oh, non J'aurais adoré la voir Ça m'aurait fait un triple matchy en plus, le matin Regardez, regardez, je crois que qu le ah non ça va Oh enculé <rire> Bon sur ce petit e Je vais en rester là Bon et voilà les hey, potes c'était pour moi Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit like Et pour ma part On se retrouve bah, à nouveau demain Qu'est-ce que tu veux que je te dise A la prochaine les amis Bisous